Là, donc là, on est sur la parcelle de l'Institut La Salle Beauvais, où, euh, où on a un système agroforestier sur, euh, enfin, un dispositif agroforestier 34 hectares euh, qui est associé à de la grande culture et des grandes cultures, alors, conventionnelles, de ce qu'on fait ici sur des petites terres euh, d'argila silex colza blé orge et une expérimentation sur des systèmes de culture euh, économes en intrants et dans ce cas-là même sans pesticides, zéro pesticide avec une rotation qui est donc allongée, euh, des pratiques de désherbage mécanique et euh, voilà. Donc on est sur une parcelle avec, qui, a, qui a été plantée en 2008-2009, des arbres qui ont une dizaine d'années. Euh, la particularité sur ce projet là, c'est que euh, la première taille de formation a eu lieu cinq ans après la plantation, donc très tard, trop tard, et que aujourd'hui 8 ans après la plantation, y a, euh, on est très en retard sur la taille. Quoi. Je vais vous présenter une des lignes hein, euh, euh, du dispositif, on est sur euh, la zone de, où on est sur les terres les plus superficielles. On a 30 à 40 cm de terre sur de l'argile euh, à silex, qui est donc... Euh, bah, c'est un argile, pour ainsi dire, géologique, qui est très peu exploité par euh, les cultures, et peut-être pas du tout exploité... qui okay, est pas du tout exploité par les cultures, et peut-être très peu exploité par les arbres. Et donc là, on va voir euh, bah, une première ligne. On, on va, en fait, on va simplement balayer toutes les différentes essences, euh, comment elles se sont développées, et euh, observer ce qu'il faudrait faire euh, intervenir aujourd'hui on est euh, au début de l'été on va prévoir les tailles euh, qui vont démarrer dans un mois et puis on va voir qu'on a aussi de la gestion de, de protection de tuteurs à faire voilà. donc en fait sur cette plantation là on a choisi de planter euh, euh, en triplé de trois arbres de la même essence en se disant qu'en les plantant à 4 mètres les uns des autres, on choisirait un Arbre sur trois. En fait, on plante pas à densité finale, on fait une, une éclaircie euh, au bout ici de, de 15 ans, dans quelques années, on réalisera l'éclaircie quand les houppiers en fait, se seront re rejoints. Donc, ici, on va commencer par deux pommiers. Alors, deux pommiers, le pommier est un arbre plutôt difficile à conduire. Alors, une petite remarque on est sur des pommiers à bois, on n'est pas sur des pommiers pour faire de la pomme, hein, ou si ce n'est pour peut-être le gibier ou le bétail. Euh, là, on est sur pour faire du bois d'œuvre. Alors, sur ces deux premiers exemplaires, j'ai un premier euh, qui a quand même une belle flèche, malgré le manque de taille de formation, il a quand même une belle flèche, et assez peu de défauts au niveau du tronc en bas. On voit que là, on est, euh, on est fin juin, on commencera la taille dans un petit mois. Euh, voilà, il y aura euh, un peu d'intervention à prévoir en haut, et puis après, euh, des interventions à réaliser sur le bas pour commencer à élaguer, à nettoyer le tronc. Donc sur cet arbre qui a plutôt un bon potentiel d'avenir, on va intervenir. Sur le pommier suivant, on voit euh, assez rapidement en s'approchant, en regardant dans le feuillage, dans le houppier, qu'on a des défauts qui sont irrémédiables. Donc on a, euh, vous voyez, on se retrouve ici avec euh, une sorte de fourche où en fait on a trois branches de même vigueur. Euh, il faudrait choisir dans ces trois branches, ça nous ferait perdre beaucoup euh, de feuillage. Et puis après, on a aussi une fourche en, sur le bas. Enfin, une fourche, on a des grosses branches sur le bas qui n'ont pas été élaguées à temps, qui marqueront le bois et on va perdre en qualité. Donc cet arbre-là ne, euh, ne sera pas taillé, en fait, parce qu'on voit dès à présent que euh, le, le capital, le potentiel bois d'œuvre, euh, il n'y en a plus. Donc en fait, cet arbre-là, on sait que dans 5 ans, on le supprimera. Pour l'instant, on le garde, il fait du microclimat, il fait de la biodiversité, il peut abriter les animaux, on le garde. Euh, on se concentrera sur la taille, sur l'autre arbre, le premier pommier. Alors là, on arrive sur un érable, enfin même, trois érables. Alors les érables sur cette parcelle euh, d'argile silex plutôt superficielle, les érables, c'est une essence qui s'est plutôt bien comportée. C'est une essence qui pousse plutôt vite les premières années, qui ensuite vont, vont pousser moins vite, mais voilà, c'est un résultat, on est assez satisfait de, de, de ces arbres-là. Bien qu'ils n'aient été taillés que très peu. Ouais. Alors euh, là, la différence entre, de qualité entre les trois arbres n'est pas aussi évidente que sur les deux pommiers précédents. Euh, alors, je, regarde, je commence toujours à regarder par le haut. Euh, là, on n'observe pas de flèche. On voit qu'il y a, il y a, il y a la, la flèche initiale qui a été cassée. C'est reparti avec 4 ou 5 branches différentes. C'est assez difficile de choisir, enfin d'y voir une dominance naturelle. Sur celui-là, on en aurait une. Et sur l'autre aussi. Donc, a priori, je sais que celui du milieu, je ne le garderai pas. Après, je peux aller chercher des défauts, des défauts majeurs qui dévalueraient la qualité de, de mon arbre. Euh, sur celui-là, on peut voir qu'il y a quand même deux branches de gros diamètre qui n'ont pas été élaguées à temps et qui marqueront certainement le bois euh, pour longtemps. Ah, je vais vous faire remarquer aussi le défaut sur cet arbre-là. Donc là, une branche qui a été cassée euh, et qui, ça n'a pas été nettoyé. Et donc l'arbre ne va pas pouvoir bien cicatriser euh, cette plaie-là. Et ce bois mort-là va pouvoir faire entrer des maladies dans le bois de cœur qu'on valoriserait. Donc ça, cet arbre-là, il est quand même, euh, a priori, plutôt mal barré. Et on va aller voir le troisième arbre. qui Celui-ci a une flèche plus naturelle. Par contre, autour de la flèche, on a quand même des branches vigoureuses. Donc si on respecte le principe de la taille de formation, il faudrait faire euh, dégager un peu plus notre branche dominante en élaguant les branches qui poussent au-dessus. Et puis après, on a quand même des grosses branches sur le bas qui seraient intéressant de tailler dès à présent. Quoi. Voilà. Alors là, on peut voir aussi que 8 ans après la, la plantation, bah, on a des protections qui, qui sont relativement abîmées. Voilà, celle-là est complètement déchirée. Et donc là, à ce stade-là, ça ne joue plus beaucoup de, de rôle de protection. À la limite, on peut le laisser encore un petit peu... Pour, pour protéger l'arbre du soleil, mais euh, mais voilà la protection n'est plus très durable. Et à ce stade-là, on a aussi plus besoin des piquets, des tuteurs qu'on avait utilisés pour porter la protection les premières années. On n'en a plus besoin, donc ça peut être retiré. Là, on passe sur l'orme. Donc l'orme, comme l'érable précédemment, l'orme s'est très bien comporté sur cette parcelle-là. Euh, alors, je précise sur cette parcelle-là parce que il euh, y a une essence qu'on... Enfin, à chaque fois, on a des surprises. Hein, donc, on ne sait jamais trop bien euh, quelles essences vont, vont particulièrement bien marcher. Mais ici, l'orme a très bien marché. Euh, l'orme a, a une particularité, c'est qu'il va pousser sur euh, plusieurs... Euh, sur, sur un seul plan. et <rire> Bref, il a une architecture de feuillage assez compliquée à appréhender. Et donc, la taille peut être rendue un peu plus difficile. L'orme, c'est un arbre qui pousse relativement vite. Donc là, euh, il faudra intervenir. Euh, il faudra intervenir. Euh, enfin là, on est concrètement déjà en retard. Mais il, de manière générale, il faut intervenir euh, rapidement sur, euh, sur cette essence-là. Euh, les autres essences qui poussent vite, on les reverra après, ça va être les, le merisier. Voilà, quand il est sur des le merisier, le noyer commun, le noyer hybride, qu'on met sur des terres à plutôt bon potentiel, euh, dans, dans des bonnes conditions, ça peut pousser très vite. Et alors, euh, il faut intervenir... Euh, Enfin, vraiment, faut... c'est toujours le cas, hein. mais particulièrement avec ces essences noyées et merisiers, il faut intervenir vraiment chaque année. Quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. On avance Donc là, on est sur du feuillu précieux, des fruitiers forestiers. Donc des arbres qu'on ne voit pas souvent en forêt, qu'on plante beaucoup en agroforesterie, c'est relativement plastique. Euh, donc elle s'adapte à différents types de sols. Ici, ces trois arbres-là qu'on voit euh, ont pas été très vigoureux, euh, voilà donc ils ne sont pas très très beaux euh, et voilà là il faudra dégager, il faudra sûrement dégager un peu la flèche, mais là c'est difficile à l'heure actuelle de dire lequel on pourrait choisir pour la suite quoi. Là on arrive sur du noyer. Alors on a trois, trois, trois noyers. Alors le noyer, on a, euh, le noyer a été beaucoup attaqué par les chevreuils. C'est une essence qui est, euh, que les chevreuils apprécient beaucoup. Donc on a eu vraiment beaucoup de pression chevreuil sur ces arbres-là. Et on a assez peu de noyers qui ont bien résisté. Euh, D'autant plus que euh, le noyer a quand même besoin de sol relativement bon pour s'épanouir. Et, euh, et là c'est limite quoi. Donc voilà, on a des arbres qui ont un peu végété. Euh, ce premier exemplaire-là est pas si mal que ça. Euh, on voit qu'il est vigoureux, euh, qu'il a fait une belle pousse, mais l'arbre a tendance à, à basculer un petit peu d'un côté, euh, ce qu'on va pouvoir rattraper par la taille, d'autant plus qu'il bascule côté nord, et naturellement, il aura tendance à rejoindre le sud, qui est de ce côté-là, euh, pour capter un maximum de lumière. Donc euh, en taillant, on, on pourra faire euh, euh, un bel arbre de cet exemplaire-là. Alors que les deux suivants sont plutôt chétifs. Alors ici, on arrive sur une spécificité de l'expérimentation en cours ici. On a planté des cèdres de l'Atlas. Parce que le cèdre de l'Atlas, comme son nom l'indique, vient d'un climat méditerranéen. Et en prévision du changement climatique, on voulait voir si ces espèces-là pouvaient s'épanouir ici. Donc plutôt résultat positif ou pas, on voit qu'ils ne s'épanouissent pas très très bien. Donc ça veut peut-être dire qu'on n'est pas encore euh, euh, sur un climat complètement changeant ici. On a ici trois érables, qui comme les précédents ont plutôt bien poussé. Et là on arrive sur des merisiers. Les merisiers qui ont plutôt bien poussé sur cette parcelle. Euh... Voilà. Alors, euh... bon, il faudrait analyser précisément pour savoir quelles interventions en faire. Là, on voit que les protections, encore une fois, elles ont été euh, plutôt dégagées. Euh... Bon, tout ça, ça serait à nettoyer. Alors, le merisier, ce qui est particulier, c'est qu'il c'est un arbre à l'écorce très fine et donc qui prend des coups de soleil et euh, donc souvent côté ouest, de ce côté-là. Et donc euh, la protection a été particulièrement bienvenue pour protéger l'écorce du soleil. Et, euh, et voilà, si l'arbre prend un coup de soleil, ça va créer des fissures dans l'écorce et peut favoriser l'entrée de maladies dans le bois. Donc euh, c'est un arbre qui est sensible à ça. Des fois on peut aussi planter sur le mérisier des, euh, des arbustes. On parle d'arbustes de gainage, donc on, on plante de part et d'autre de l'arbre un arbuste qui va protéger son tronc. Euh, des coups de soleil et qui va aussi aider l'arbre à pousser en hauteur en, en entrant en compétition avec lui. Voilà d'autres noyés qui sont pas très glorieux. Euh, alors, il y, y a une chose, c'est que les chevreuils, alors ils aiment bien se gratter, euh, gratter les écorces pour... Euh, euh, pour laisser leur odeur et euh, finalement marquer leur territoire. Donc un arbre moche comme ça, bon alors là il va même mourir, hein, mais euh, c'est intéressant parce que le chevreuil y a marqué son territoire, et donc euh, s'il l'a marqué ici, il ne va pas marquer sur l'arbre suivant. Alors que si vous coupez cet arbre là, euh, bah, le risque c'est qu'il euh, n'aura plus le marquage de son territoire, il va aller se gratter à l'arbre suivant. Donc en fait les arbres abîmés par les chevreuils, Laissez-les, euh, voilà. tant que ce n'est pas tous les arbres. En général, c'est en entrée de parcelles Ou c'est comme ici sur le noyer, sur les arbres qui émettent beaucoup d'odeur. Ça, les chevreuils ils apprécient. Et ben, on, on les laisse et voilà. C'est l'arbre du chevreuil. Alors ici, on arrive sur des euh, fruitiers forestiers. Alors les fruitiers forestiers... Il faut faire, euh, alors là, c'est pommier, poirier, ces deux essences-là. Vous euh, voyez, assez naturellement, l'arbre, il fait une forme buissonnante. En fait, c'est que sur cet arbre-là, il n'y a jamais eu de travail de sélection variétale, de sélection génétique, pour avoir comme euh, notre chaîne nationale euh, euh, des fûts bien droits. Donc ces arbres-là, euh, en génétique, ils ne sont pas très bons, donc il faut vraiment être hyper euh, présent sur la taille. Et vous voyez, comme ils font une forme très arbustive, c'est assez dur à tailler, c'est assez dur à appréhender comme arbre. C'est un bois dur, pour le poirier c'est épineux, donc en fait c'est assez difficile à tailler. Donc moi quand, quand je conseille des projets, voilà, ces essences-là ce on en met, c'est sympa. En élevage, l'intérêt c'est que ça apporte des fruits, hein, même s'ils ne sont pas bons pour l'homme, ils sont bons pour les animaux. Le problème c'est que pour en faire de beaux arbres, c'est vraiment beaucoup de travail. Quoi. Donc euh, assez difficile à mener. Alors ici on voit plus d'érables. Plus d'ormes. Les ormes c'est un super arbre euh, c'est un super arbre fourragé, ça, pour les pour les animaux. Euh, voilà, Aujourd'hui on a des ormes qui ont été euh, qui ont été croisées avec des ormes russes notamment. Euh, qui sont donc résistants à la graphiose, cette maladie qui avait décimé tous les, nos ormes champêtres euh, dans les années 80. Et ça pousse vite, ça aime les sols frais quand même, mais ça pousse vite, ça peut être facilement conduit en tétard, et c'est un super fourrage pour les animaux. Donc il ne faut pas hésiter à, à replanter des ormes résistants à la graphiose. Ben écoutez, voilà, on a fini la ligne, euh, la ligne, on a vu différentes essences, différentes interventions qu'il y avait à faire, voilà, continuer la taille de formation. Euh, même si on, voit, on a vu ici que la qualité du bois était déjà fortement dégradée sur beaucoup des arbres, euh, voilà, au moins faire une taille pour euh, faciliter la mécanisation, faire rentrer plus de lumière. Et voilà, on conserve l'intérêt euh, biodiversité, bien-être animal. Euh, même si euh, voilà, le bois d'œuvre et les, les plus beaux débouchés du bois d'œuvre peuvent être compromis. Si, voilà, si, Comme ici, on a passé 5 ans sans tailler, ben c'est euh, automatique. On a un arbre de pleine lumière, il va faire beaucoup de branches et on perd toute la qualité du bois.